Bonjour les amis, je suis ici à Santa Cruz, capitale de Tenerife. Comme vous le savez, Tenerife fait partie des îles Canaries qui vivent essentiellement du tourisme. Disons que c'est une très grosse partie de l'activité économique des îles Canaries. Et avec ce qui se passe actuellement, il est clair que l'économie des îles Canaries, le tourisme va très mal et on parle même que le niveau d'activité concernant le tourisme dans le monde entier ne reviendra à la normale qu'en 2024. Donc il est clair qu'il va y avoir des changements importants dans l'économie de beaucoup de pays, beaucoup d'activités économiques vont devoir se transformer et beaucoup de personnes vont devoir également changer de travail. Donc il est clair qu'il va falloir envisager peut-être pour vous et d'autres personnes de chercher d'autres solutions pour, pour gagner de l'argent. Et il y a des activités malgré tout qui fonctionnent bien en ce moment, qui fonctionnent même mieux compte tenu des conditions un petit peu spéciales que nous vivons actuellement. C'est notamment le business sur internet, la bourse, donc ce sont deux activités euh, auxquelles vous pouvez vous intéresser pour euh, assurer euh, des rentrées euh, régulières d'argent et peut-être même gagner plus que ce que vous gagnez actuellement. Les marchés financiers eux euh, se portent relativement bien maintenant, il y a des sociétés qui, qui fonctionnent très très bien euh, sur internet donc euh, Apple et toutes les autres sociétés comme, comme cela. Fonctionne, euh, fonctionne mieux qu'avant et euh, la bourse, on a vu une chute très importante de la bourse et puis euh, une reprise euh, assez spectaculaire euh, de la bourse. Il y a beaucoup de nouveaux traders qui se sont mis euh, sur le marché, j'en ai parlé dans une vidéo précédemment et euh, l'AMF euh, a confirmé cela donc euh, c'est vraiment euh, une activité à laquelle vous pouvez vous intéresser sérieusement parce que ça peut vous procurer des compléments de revenus très importants. Une, une fois que vous avez une méthode de trading efficace, vous pouvez investir de manière intelligente et obtenir des revenus conséquents, voire même vivre essentiellement du trading. Donc ça, ça prendra peut-être un an, deux ans ou plus, mais vous pouvez en tout cas être certain que les marchés financiers eux ne vont pas disparaître c'est une activité qui va perdurer dans le temps encore longtemps. Donc euh, si vous cherchez une activité complémentaire ou, ou à, vous, à changer d'activité et eh bien il est clair que la bourse est probablement euh, une activité à laquelle vous pouvez vous intéresser, euh, ça ne demande pas de gros investissements au départ, euh, si vous voulez euh, tester vous pouvez bien sûr le faire sur un compte de démonstration, et puis petit à petit euh, commencer à investir 1000, 2000 euros et un peu plus pour euh, voir comment vous pouvez générer de l'argent de manière régulière euh, avec un petit compte de trading et puis euh, vous commencerez à gagner de cette manière-là et vous pourrez également euh, augmenter votre capital et petit à petit avoir des, des revenus mensuels complémentaires assez intéressants avec, avec cette activité. Donc je fais du trading depuis plus de 10 ans et je connais pas mal, pas mal ce domaine-là, comment on peut gagner, quelles sont les méthodes efficaces. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez vous inscrire à mes formations et vous arriverez donc à trouver très rapidement une méthode qui vous permettra de générer de l'argent sans prendre de risque. Donc c'est le but bien sûr, euh, beaucoup de gens pensent que c'est dangereux, que c'est risqué euh, d'investir en bourse. Non, une fois que vous, vous savez ce que vous faites, que vous investissez en, en connaissance de cause, eh bien vous pouvez tout à fait euh, faire cette activité sans prendre de risque. Donc si vous vous êtes intéressé par ça, ben, je vous invite donc à regarder en dessous de cette vidéo. Vous aurez des informations, vous aurez des avis de, de mes étudiants. Et vous pourrez ainsi prendre une décision à savoir si c'est une activité qui vous tente et qui vous permettra peut-être de rebondir dans cette situation un petit peu spéciale que nous vivons actuellement. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce bleu, partagez-la et je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.